Salut les boys, salut les girls, c'est Weedman. Content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 26, le Wedding Crasher. Merci à OG Puff Officiel. Euh, vous connaissez OG Puff Officiel, le rappeur québécois. Allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Il met un peu de chansons de rap. Allez aussi sur son Instagram. Il utilise beaucoup sa story. Salut OG Puff. Merci pour le Wedding Crasher. C'est la deuxième fois que je vais goûter Wedding Crusher. Euh, J'avais complètement oublié. Je l'avais fait dans la review numéro 117. Euh, avant que les dégustations commencent. Donc là, dégustation 26. Wedding Crusher. Merci euh, OG Puff. Euh, c'est le deuxième joint que je fume, Ça m'a donné euh, l'équivalent de deux joints, je te remercie. Euh, quand on regarde la, le goût, petit goût de gazi, un petit peu de, un goût de raisin berry, et puis un peu terreux. Euh, le goût gazi est très, très, très, euh, très fin, très, très petit. Euh, la baie, raisin, encore une fois petit, tout et un peu, euh, mais c'est bon. C'est très bon, le buzz est bon. Même si je trouve que peut-être le, le raisin, la baie, là, le goût de, de, de fruits goûte peut-être un petit peu plus que le gazi. Gazi, c'est vraiment à la fin. c'est pas ça qui nous ressort en premier. Il goûte vraiment ce qui est écrit sur euh, le site de Leafly. Un petit peu terreux, un petit peu gazé, puis un petit peu euh, fruité. Vraiment, merci. Euh, ça, c'est considéré un sativa. C'est ça. Hybride. All right, all right. Ça, c'est un croisement entre le wedding cake et le purple punch. Le purple punch, on a découvert ça dans la dégustation numéro 23. Avec le Slurican. Le Slurican était fait avec le Purple Punch et le Docidos. -Doss. Donc, euh, Purple Punch, là, on commence à découvrir ça. Euh, le Purple Punch est fait de Grand Daddy Purple. Je pense qu'on l'avait avec Riff, on avait déjà parlé. Et puis, le Purple Punch, le Grand Daddy Purple avec le Larry OG. J'ai jamais entendu ça, là. Larry OG, là, on n'a pas vraiment vu ça. Je vais parler d'Exo. Euh, je vais parler d'Exo, euh, ça va très très très mal, ils sont, sont supposés de donner leurs résultats financiers, et puis ils ne donnent pas, ils sont en retard, euh, c'est pas correct, c'est très grave. Euh, la grosse erreur qu'ils ont faite, c'est écrit dans, dans les journaux, c'est quand ils ont acheté la compagnie, euh, vous vous rappelez, Hop Cannabis, hein, ça s'appelait New Strike, euh, puis là, ils ont déménagé leur bureau-chef, leur siège social en Ontario. Vous vous souvenez de ça? Mais ça, c'est la grosse erreur. Parce qu'ils l'utilisent même pas. Ils font même pas pousser de cannabis depuis le mois de décembre dans cette salle-là, là, dans deux salles euh, en Ontario. Et puis là, à cause du virus qui vient d'arriver, ça, <rire> ça va vraiment couper les ventes. Euh, ça va très mal. Ça va très mal. 52 sous. L'action d'EXO, 52 sous l'action d'EXO. Si l'action, l'action de EXO, on peut l'acheter sur la bourse de Toronto, mais l'action d'EXO est aussi sur la bourse de New York. Si l'action, à New York, c'est de l'argent américain, donc c'est n'est pas 52 sous, euh, parce que c'est 52 sous canadiens. À la bourse de New York, c'est 36 sous US$. Quand l'action est à la bourse de New York, la bourse de New York c'est très connu, tout le monde voit la bourse de New York, tout le monde voit là, les actions à la bourse de New York, vous comprenez? Quand tu es à la bourse de New York, tu es, es, es fier, tu as atteint le summum, là, tu comprends-tu? Depuis le 9 mars, l'action de EXO à la bourse de New York, elle, elle a été à 94 sous US si tu es 30 jours consécutifs en bas d'un dollar à la bourse de New York, ben il te débarque. Il te débarque, puis tu t'en vas je ne sais pas où. Euh, J'imagine sur une autre bourse moins populaire, moins connue, moins visible. Donc, euh, les gens ont moins d'intérêt euh, à aller acheter une compagnie qui n'est pas à la bourse de New York. Quand tu es à la bourse de New York ou à la bourse de Toronto, ça fait plus sérieux. Écoutez, on va revenir à la Bourse de Toronto à 52 sous. Avant que la compagnie se rende à zéro, euh, ce qui va arriver, c'est une prédiction que je fais, mais c'est c'est ça qui va arriver pareil, c'est une mini-prédiction. Ce qui va arriver, c'est que, je vais juste écrire ici, là euh, exo, C'est que si vous, vous avez acheté euh, pour 500$ d'action d'Exo à 1$, quand qu elle était à 1$, là, mettons que vous, vous n'avez acheté 500$. Et puis là, mettons là, qu'elle descend là, euh, à, à. est à 52 sous. Mettons qu'elle descend à 50 sous. Mettons qu'elle descend à 10 sous. À 10 sous, OK? Ben là, les autres, ils vont dire Regarde bien mon grand. À la place qu'elle valent 10 sous on va dire qu'elle vaut 10$. On change le prix, 10$. Ça fait que ça, c'est pas... Euh, quand on fait 10 sous x 10, ça fait 1$. Si on fait x 100, ça fait 10$. Donc, 10 sous x 100, 100 x 10 sous, ça fait 10$. Mais là, vu qu'ils ont grimpé le prix x 10, c'était 10 sous. Là, ils disent oh, 10 fois plus cher 100 fois plus cher. 100 fois plus cher. De 10 sous à 10 dollars. 100 fois plus cher. Mais toi, t'avais mis 500 dollars à 1 dollar. T'as 500 actions à 1 dollar. Ben, Mais là, ils m'ont dit, t'en as plus 500. T'en as 5 à 10 dollars. Donc, ça marche pas, bro. Ça marche pas, bro. Je suis fucké, fuck. Fuck. Le joint est entamé, ben trop. Euh. J'suis tout fucké, man. De 10 sous à 10 dollars, c'est quoi? Ah, oh, bro, man. Pire vidéo à vie. Pire vidéo à vie de Winman. joint 30 amis, je peux plus reculer. 10 piastres divisé en 10 cents, c'est 1000. C'est 100. Donc, euh, 500 divisé en 100, ça fait 5. 5 fois 10, 50, Je comprends pas. 50 parce que... Je comprends plus, man. Je suis trop okay. Je suis trop gelé d'après moi. On va mettre ça sur le dos que je suis gelé. 6 10 x 100 divisé en 100. Fuck de vidéo de merde! Alright, les boys. Euh, je suis revenu. Euh, ça va être une vidéo vraiment bizarre. Écoutez, si t'as mis une action à 1$, si t'as acheté une action à 1$ puis rendu à 10 sous, mais ton 500$, il est divisé en 10. Donc ton 500$, il est rendu à 50$. Donc, euh, tu n'auras plus 100 actions. Là. Tu vas être rendu avec 5 actions à 10 5 fois 10, voilà ton 50 Donc, d'après moi, ce qui va arriver, ils vont réduire le nombre d'actions en circulation. Ils vont faire fois 100 pour le prix. Donc, divisé en 100 pour le nombre de quantités que tu vas avoir. Exo, ils ont 272 millions d'actions. Il y a 272 millions d'actions. Donc, ce qu'ils vont faire, là. Ils vont dire qu'il y en a seulement 200, euh, 2 720 000. 2 720 000. Exactement. On torse la virgule de 2. Donc euh, le joint en barque, je suis fatigué. Euh, tantôt, quand je vous parlais de chiffres, c'est parce que je n'avais pas réalisé que quand tu avais acheté l'action à 1$, là il est rendu à 10 sous. Mais t'as plus 500 fois 1$, t'as 500 fois 10 sous. Donc, 500 fois 10 sous, ça fait 50$. Donc, c'est pour ça que 5 fois 10 fait 50$. Tu me suis dessus. Alright. Alright. Tu reculeras la vidéo, tu vas encore plus mélangé. Euh, je sais que c'est pas tout le monde là, qui aime les mathématiques, mais je suis obligé de vous en parler. Parce qu'il n'y aura plus d'exo. Il n'y aura plus de d'inabis. Tu te demandes quoi faire avec tes contenants? Garde-en un comme souvenir. Ça n'existera plus, man. C'est comme impossible. Mais, tu pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu assez. Ils manque des permis pour faire pousser du cannabis. Puis les gouvernements, sont trop lents pour donner l'autorisation. Ils pensaient avoir le droit de faire du hash, de faire des euh, edibles, de faire des concentrés. Ils n'ont pas le droit. Ils, ils pensaient qu'il y ait plus de points de vente, plein d'SQDC. Mais il n'y en a pas plein d'SQDC. Euh, tout, tout, tout est trop lent. En tout cas les boys... Euh... Exo man, 52 cents. 52 sous. C'est sérieux man, sérieux. Achète pas ça à 52 sous. Achète les pas man. Ça va... ils... Là ils sont en train de vendre leur installation là, euh, de, de Re-Up. New Strike là c'est à vendre. Ils à vendre euh, les, les, les, les, euh, la... les serres et toute la patente man. Attends pas de t'acheter ça toi, une petite serre en Ontario, là, faire pousser du cannabis. Écoute, écoute, écoute, ils sont endettés, puis là, le Corona est arrivé. Écoute, la SQDC, là, ils vont, toutes, les, toutes les compagnies qui sont là, là, t'es verras plus. T'es verras plus. On parle-tu de canopie? Ils pas de canopy man. Faut, écoute, ça n'a pas de sens. tes tué carré canopy. On les verra plus, man. Inquiète, toi pas, c'est fini, man. Oublie ça, Canopy va faire faillite, man. Oublie ça. Hey, Canopy, à un moment donné, là, c'était 65$. Là, c'est facile. Tu sais pas combien c'est, là? 14$ et 14$. 14$ et 14 sous. L'action Canopy, c'est 14$, man. Je sais qu'elle est à 65$. Je sais que c'était 25$ dernièrement. Non, 14$ et 14$. Je sais, je sais. Je sais, je sais, man. Comment. Ma... T'en achètes-tu du canapé, toi? Gars, oublie ça, man. Oublie ça, c'est fini, man. C'est fini, oublie ça. C'est fini, man. C'est malade, man. C'est malade, man. Là, là Zenabis, ils ont coupé des jobs. Ils, ils, ils veulent être rentables, le gros. Sont... Non, non, ils pataugent, eux autres. Ils pataugent, Zenabis. Non, non, non, man. On n'est pas morts, le gros. On n'est pas morts, le gros. Fuck. Ça... Merci encore à OG Puff, euh, OG Puff officiel. Allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Écoutez, euh, j'avais ta tête à mes Je ne peux pas commencer la vidéo. Vraiment un calcul mathématique de merde. J'avais oublié que l'action était plus à 1$. T'en as acheté 500, 1$, t'as 500$. Mais si l'action est rendue à 10 sous. Mais ben c'est 500 fois 10 sous. Fait que tu es rendu à 50$ c'est pour ça que si la sélection est là, as dit, à 10$ et qu'on l'envoie à 10$ OK? fois 100 Mais toi t'en avais 500, 500, dis 10, 100, t'en à 5 Tu me suis? 5 x 10, 50$ Alright? Alright Bien non, je sais que t'es pas fâché non, je le sais, je le sais Ça peut arriver là, un vidéo là, sur euh, 300 là, qui est pas euh, number 1 Hey, ils sont pas toutes number 1 tes vidéos! Non, je le sais, je sais, je sais, je sais. Je vois qu'il y a des pouces en bas, je sais, mais écoutez boys, euh, on n'est pas parfait, et puis, euh, that's it, that's it. Fait que la bourse, c'est vraiment à cause du crash boursier, là, euh, coronavirus, euh, le cannabis, ça va mal, euh, l'île du Prince-Édouard, hein? à l'île du Prince-Édouard, je crois, ils ont fermé les sites, sur l'île du Prince-Édouard, j'avais mis ça dans ma story, allez voir ça sur Weed Weedindicomand, il euh, y a une province qui ont fermé là, leur euh, point de vente. Je ne sais pas si on peut commander par la poste dans cette province-là. -là, C'est dans les dans l'Est. Euh, je pense que c'était l'île du Prince-Édouard, je crois. Je ne veux pas, pas m'induire en erreur. Là. En tout cas, les boys, euh, bien de l'action. Euh, vous savez, hein, coronavirus, il y a bien de l'action. Il y a bien de l'action. C'est fou, Red. C'est fou, Red. Alright, les boys. Merci à Pop officiel. Merci, les boys, de m'envoyer des échantillons, là. Euh j'ai encore 3-4 là, variétés là, des points 5 grammes à essayer. Merci beaucoup de m'encourager. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.